Oh, les gars alors aujourd'hui on va parler de la que j'ai vu je suis revenu dans les quatre semaines de, de, de break j'ai vu qu'ils allaient sortir de nouveau pas bah, de nouveau c'était déjà vendu sur le marché indien et le marché chinois les japonais, c'est la CB400 Super Force, j'appelle ça, de Honda, alors c'est une moto qui est mythique, chez Honda, hein, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est euh, déjà, déjà, déjà vendu, c'est simplement, elle va arriver en Europe, voilà, c'est ça le truc, alors certains qui disent, putain, c'est un nouveau modèle, ça va arriver, non, non, c'est un nouveau modèle, c'est déjà vendu, depuis des années, euh, sur le marché libre, euh, marché asiatique en général, donc, il n'y a rien de nouveau modèle Mais voilà, ça manquait, vous me je à la France, entre autres, hein. En général, la euh, donc ils vont, ils vont faire un petit effort, ils vont, voilà, ils vont se dire on va la vendre euh, sur le marché donc, européen. Donc c'est un petit cylindre donc, de 1400 400 cm 3 euh, ouais ça peut passer. Être... Bon moi je connais Honda, je connais la, la flemme de Honda, parce si on connaît la flemmardise de Honda, je me demande même si ça va pas être exactement le même moteur qu'il y a sur la euh, CP500 euh, ou CP500X, franchement je me pose des questions, c est, c est, Ils sont tellement culottés que le de le offering de mécanismes, ils sont tellement flemmards qu'ils font Honda mais c'est impressionnant. ça va pas être exactement le même moteur, parce que ça fait des années, des années qu'elle se vend à l'étranger mais j'ai jamais vraiment fait attention, donc, donc, moi si ça se vend pas en France, je trouve que intérêt d'en parler. Euh, donc là, ils voilà. Il va, je pense qu'ils vont mettre le même moteur niveau techno. Euh, vous voyez la mienne, c'est la même, <rire> c'est exactement la même. C'est exactement la même, mis à part le projet qui c'est un 10 cylindres. À Moi, c'est un c'est exactement la même que la mienne. Le prix, euh... ouais, il va... Je crois que la mienne elle est dans les 8003 sans option. La mienne, toute option comme ça, complètement elle est à 9005 donc 8003, je crois qu'elle sera un peu moins je crois dans, dans les 7002 il veut la concurrencer avec la on appelle ça euh, un peu ce que sort euh, la, la gamme néo rétro de Yamaha euh, il y a un peu aussi je pense hein, qu'ils vont la concurrencer avec les Royal Enfield 400 c'est ce, ce que je vois et euh Ouais, je crois que c'est à peu près tout. Ça va être un peu un espèce de, de, de... Je dirais même pas les Dugati, parce que les Dugati sont beaucoup plus développés niveau moteur. Non, non, ça va être ça, ouais. Royal Enfield et euh, voilà et peut-être un petit peu... Et encore même pas, la Yamaha, c'est des 700 cm3. Ouais, Royal Enfield. Je crois qu'il y a vraiment eux, hein, dans les 400 cm3, il n'y a que qui commencent à se... À se... Je cru qu'elle allait passer. Euh, il y a que qui... A, qui, qui... Ouais, ouais, il n'y a que qui sont dans cette cylindrée-là. Bon, euh, j'en suis pas plus enthousiasmé que ça parce que oui, c'est vrai qu'elle est jolie, hein, le design, elle est vraiment belle, hein, elle a pas à chier. Plus belle que la, la mienne, non, mais elle est belle. Elle a, par contre, plus rétro que la mienne, ça, il faut le reconnaître. Elle est plus rétro, le rétro est plus poussé que la mienne. Maintenant, euh, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est une, une moto qui est vraiment avec l'effet le, le, le, waouh Pas vraiment, pas vraiment, ça... Ça me fait penser un petit peu à passer un moment ils avaient une gamme qui ont... qui ont arrêté je ne sais pas pourquoi ils ont des fois ils ont de ces idées un peu bizarres. ils avaient des CD 100 je crois s'appelait EX. Je ne sais plus le nom je crois c'était CD 1100 c'était vraiment vraiment du c'était pas du néo rétro comme moi c'était vraiment du rétro hein. là par contre pur et dur avec la technologie maintenant bien sûr mais euh, avec vraiment le compteur à aiguilles et tout. vous voyez à peu près la, la, la, la, la Kawasaki Z900RS c'est exactement pareil en plus, euh, plus trappé, mais vraiment avec des chromes et tout Donc, très très belle là ils sont complètement arrêté de la vendre à, en, en Europe ils la vendent depuis aux marques asiatique. asiatiques un gros what the fais, un gros interrogation, c'est pas pourquoi. Peut-être c'est dû à cette connerie là de, des colos de merde là, qui nous les brisent avec leur, avec leur pollution et tout ça. Donc sans doute elle passait plus Euro5, c'est fort probable. Je crois qu'elle était en refroidissement à huile. Ça j'en suis plus sûr. Je cette... Vous voyez, ça, ils voulaient vraiment se tabler comme, comme les BMW, les scramblers. Et donc, du coup, cette ECB-CB400, elle est dans cette même mouvance. Alors, peut-être comme ils n'arrivent plus à passer cette cb 1100 ils se sont dit pour le marché européen, on va revenir avec exactement le même design, donc toujours égal à eux-mêmes, Honda, hein, des gros flemmards, hein, des gros fainéants, hein, ils n'innovent plus rien du tout, mais en mettant un moteur de 400 cm3. Moi, personnellement, c'est une moto que, que je dis qui est faite uniquement pour la ville. Alors, vous ne amusez pas à dire je vais mettre en voyage avec, voilà, hein, parce que 400 cm3 c'est vraiment très léger, ça commence à me faire chier, surtout, hein, je double, je sais que c'est interdit, je sais que c'est interdit, Donc, voilà. euh, donc euh, ils vont revenir avec un moteur de 400 cm3, bon je pense que ça va être léger, très léger pour voyager, parce que trop léger. C'est pour la ville, de toute façon ils le disent, ils le préconisent pour la ville. C'est comme la mienne, hein. la mienne n'est pas faite pour voyager pour son de et oh, c'est un 4 cylindres. 4 cylindres est fait, de toute façon, je peux traverser la France entière avec. Hein. C'est vraiment un moteur et endurant. 4 cylindres de 650 minutes, tu, tu, tu peux carrément partir en voyage mais elle est tellement inconfortable que tu fais 7, 70 km, t'as plus de tête, t'as plus de jambes, tu t'as plus de dos parce qu'elle doit, doit être raide à mort pour pouvoir être à fond dans les virages et ne pas du tout elle est raide à en crever donc voilà, c'est à peu près le même genre de moto sauf que là en plus il y a un moteur de 460 mh, c'est beaucoup trop light pour partir en voyage donc ça va, ça va être pour des gens qui, qui habitent dans les villes, ou comme moi dans la campagne comme ça faire des petites balades le week-end ou alors pour aller travailler euh, euh, pour, pour, pour payer trop cher en niveau carburant, parce que c'est un moteur qui va pas trop consommer donc voilà, vous, vous le sentez à, à mon ton, j'en suis pas plus euh, enthousiasmé que ça moi ce que j'attendais beaucoup c'était plutôt la CB1100 je crois c'est CBX1100, un truc comme ça, je sais plus vous regarderez qui était toute chromée, qui était magnifique, ils avaient retiré du goût du, du catalogue j'ai cru qu'ils allaient la remettre, putain, j'étais au panier quand j'ai vu que c'était un, une cm plus je me suis dit, j'avais rien à carrer moi, c'est la cylindrique qui m'intéresse pas du tout, mais voilà, j'en parle parce que ça va sortir et jusqu'à présent, elle, elle ne sortait pas, voilà, elle été que dans le marché asiatique et le marché étranger, donc voilà, pour ceux que ça va intéresser, c'est sûr que c'est une très bonne nouvelle, surtout qu'elle est très belle, elle est là, par contre, le rétro est plus, c'est beaucoup plus que la mienne, hein. c'est pas du néo-rétro, là c'est du rétro, là. attention la technologie ça fait toujours au compteur à aiguille comme cela z900 rs donc ça j'aime beaucoup ça par la mienne j'aurais voulu qu'elle ait ça au lieu d'un compteur à la con, comme j'ai moi qui ressemble strictement à rien du tout fait des choses comme ça un compteur à double compteur aiguille j'aurais dit oui tout de suite sur la mienne alors oui alors j'aurais signé direct mais euh, là ils l'ont là c'est très très bien mais sinon mis à part ça c'est une c'est un c'est un nerf voilà c'était ils, ils ont ils ont ils ont dégonflé le moteur de 2100 ils l'ont fait tomber à 400 Littéralement, et c'est donc la CB avant qui était vraiment rétro. Ils l'ont balancé en 400. Donc, est-ce que c'est vraiment une révolution Non. Est-ce que c'est une évolution Ouais. Euh, est-ce qu'il y a vraiment de la technologie de pointe qui va arriver dessus Non. C'est exactement pareil que la mienne. Il rajoute le, le traction control et l'embrayage le, à glissement limité. Donc euh, au final, si vous ne voulez pas une comme la mienne, parce que doute, vous avez peur de la cylindrée de 650 cm, 650 cm vous passez sur celle-là, et vous aurez donc un prix un peu moins cher. Quoique chez Honda, il euh, pas vous attendre à des prix trop, trop bas, donc, euh, même si vous vendez un truc bien bien cassé, niveau moteur, ils vont vous le vendre quand même très cher quand même. Donc voilà. Euh... Honda égale à eux-mêmes, euh, dort sur ses lauriers, ne fait plus aucun effort, ne fait plus aucune innovation, se contente de recycler. Voilà, maintenant, Honda, il, il devrait mettre le, le logo recyclage. côté de, de C'est plus de, de, l'aile, c'est l'aile de, de Honda, il devrait mettre un, un truc recyclage. Voilà, c'est maintenant Honda, est devenu les sont devenus les, les masterclass, les maîtres les, de, du recyclage. C'est du recyclage d'anciens modèles ou de modèles actuels qui, qui se contentent de remettre un moteur un peu plus bas. Voilà. Bon, c'est comme ça. Écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bonne continuation à tous, merci de votre fidélité, ciao ciao